Oh, il, a, il a pris son ton sérieux, il fait chier! Oh, il rigole plus quand tu lâches les infos! Uh, go, uh, go outside B! ça y est! Yes! C'est dans la boîte! <rire> Dans la vie, il faut rusher. Je vais te voir là de loin quand même. Non, tu suis mort. Dans la vie, il faut rusher. Non, non ouais, bah rush ta mère T'as plus à pompe toi bon. Comment ça Comment ça t'es plus fort que moi Je sais pas, je le filme moi, monsieur. Ouais oh, mais tu, sapin, donc toi tu veux plus sa moi tais-toi. Ah l'excuse Ok, okay. Bibibou bap, Bibou bap, Bibou bi bi je suis un gentil robot. Je <rire> suis un robot, un hein, bibou Je vais essayer de cramer un peu tout le monde. Salut, hé hey, lol, <rire> hé hey, hey, hey. allez, salut! Oh. <rire> On peut voir un prédateur qui est très discret. Il va peut-être marquer le but. <rire> <rire> voilà, voilà, Francis, il commence à aller vers le coin. Oh là là, Là <rire> il, peut tenter, il peut tenter le top 1, hein. <rire> <rire> il peut tenter le top 1. Il peut tenter. Là ah. il peut terminer le niveau, là il peut terminer le niveau, là il est à deux doigts de choper le trapeau, là. <rire> là, là, là, il peut Oh là là oh là là, là il peut tuer le boss. Oh, oh, ah, là. là je sens qu'il peut terminer le let's play euh, simulation, là, rapidement. <rire> là on voit qu'il peut finir euh, son atterrissage dans l'avion. Ah, il commence à venir vers, euh, vers son avion sandwich. Ah, il va va tombé par le partenariat. Oh là, il tient sur le partenariat. Il encule, il encule. Ah, un autre. Ah là là, c'est triste. Ah là là, là, ah, là le top 1, ah, la fête. Non mais... C'est bon, on l'a on a déjà. On l'a déjà. C'est bon. On l'a on a, on, a, on a déjà scanné. Eh non <rire> <rire> Oh salut toi <rire> Eh hey, salut Eh Eh Eh Eh Cet homme c'est des casse-couilles Ah j'ai réussi à détecter tout non, le non. monde Je te propose une chasse aux terroristes. J'aime bien, j'aime bien chasser les terroristes. Ah bah attends, je suis arabe Comment on va faire On n'a qu'à dire que tu es juif, musulman, euh, Laïque. Je suis... Je... Je... je suis musulman Juif, musulman tu es... tu es juif, musulman, chrétien, bouddhiste et euh, maya. Voilà. Bouddhiste maya, waouh ouais. C'est bon, j'ai acheté un pack C'est pas grave, on a une équipe qui s'appelle 4 putes oui, d'accord merci, votez pour l'exclosure Bibi T'es sérieux <rire> Doc, say, whiff, or die Ouf <rire> <rire> <rire> Ouf Renforcer la zone, l'ennemi se remonte Ça va on buter, regarde Attention, première seconde Ah non, ils sont... Ah, 4, très bien D'accord. <rire> c'est bon, Oh, oh tu dans la merde! Regarde à droite! Regarde à droite! Regarde à droite! Regarde à droite. Euh, oui. euh. Alors, c'est quand même très bien, euh. S'il <rire> faut se dire. <rire> ils sont pas morts encore. Ah, ils sont. Ouais, Well, GG, guys! Wow, GG, guys! You're amazing! Et you're amazing! Watching bitch! We can try again! Oh no. Alors, si t'écris Niba, tu te fais, tu te fais uh, kick de... R6. Quel con Quel con Quel con Quel con Ça va, je l'ai dit en équipe, y'a personne qui peut le voir Fais mon hein. <rire> Introduction top 1, vas-y. <rire> Ok, il est là. Ah, la wow, fait... quelle introduction! Bam! Allez! Qu'est-ce que t'as vu? disais une ville à néant. Hein. Oh, New York, ça vaut beaucoup quand même. <rire> <rire> ah, je Rires! Rires! Rires! Il a racheté une fois 4 hein! Non, ah, mais vraiment, tu partir. Non. Mais si, hé! Très bien, cette partie. Si, tu peux revenir. Non! T'as qu'à pas faire f 4 <rire> c'est le mauvais joueur Oh je m'achète Lyon <rire> Ah le salaud il achète mon <rire> ma ville je achète un truc et après je me casse Oh Allez. Mettre une oh ville non, à néant YON Je te veux <rire> oh, bon, Et, a... et je vais tomber sur YON C'est ma ville Mais non mais je... Tiens, ton cul <rire> Coupe l'électricité d'une ville Je sais pas, coupe lui Lyon, c'est là où on... <rire> Non mais mec es sérieux, eh ok tu vas faire, tu vas perdre, tu vas du Oh là là je suis sur Pékin. oh j'ai coupé l'électricité à Pékin. j'ai trop bien fait. Eh hey, Nick, ta mère Bonsoir C'est qui Putain, petit chat va mourir. Pigman j'ai une trop bonne idée, c'est un jour que j'ai un cancer et que je vais mourir. Tu viens non. passer tes dernières heures avec moi et on fera des blagues racistes. Ouais la la Parce qu'il était raciste. <rire> raciste, Racisme tue, attention. Tu me tues, être raciste tue de rire. LOL, lol. M.D. J'étais <rire> pris en vidéo là. Je vais pas t'arrêter à Berlin. Bah, à il y a Hugo qui récorde oui, une vidéo oui. là. Ah, faut recouper oh, oh, au montage. <rire> <rire> <rire> voilà, je laisse le, le bot ce gars. Ah, bah Berlin. Ah, le rageux Ah, bah tiens, je le châtelet du monde, tu peux remettre sur Paris. Putain, non. Ouais, je l'ai remis sur Lyon comme ça, ça fait 2 600 ah, il tombe sur les cartes, sur bah le non, mais sérieux, mais... Ah, Oh non, mais sérieux, mec Ah, j'ai, c'est, le bot 2 600 000 types. Bon, bon bah, je vais, les... encore... <rire> vais organiser les championnats du monde à Tokyo, n'est-ce pas, Patacraft <rire> Ah, bah, Tokyo, <rire> je vais mettre un hôtel 9 000... 9,9... <rire> mec, <rire> je tombe sur Tokyo, c'est marre, quoi, <rire> Mec, j'ai plus une thune, à cause oh, de... oh, Trix <rire> Oh, merde. oh, oh, Fatality. allez, au revoir! Oh <rire> la vache! T'as record? Ah oui, j'ai record! Oh, triste t'as le seum! Mais sur cette action de fin, genre Trist! <rire> Meurs! Je <tu> <rire> vais t'aider, Marco! Bah, c'était pas moi, mais. <rire> j'ai cru qu'il allait... allait faire Yi-Boui! <rire> <rire> moi aussi! <rire> <rire> <rire> Yeah, yeah Hugo c'est le le plus cancer des cancers Oui, mais je fais pas de de Fortnite C'est vrai ha! the movie Black Panther? The the protector of the Wakanda Wakanda forever <laughs> <Spider -Man>. Il a dit Docteur String <rire> Je vais devoir aller me laver là. Ah, ouais bah écoute ouais, gros ça fait une semaine... N Avoue ça fait une semaine que tu t'es pas lavé. Là. Ah je voulais représenter Hugo mais bon... Ah faut être sûr ça fait 3 semaines que tu t'es pas lavé. Vas-y gros, on raconte pas les bails comme ça aussi tu vois. On est en vidéo là. Après ils vont venir sur ma chaîne, ils vont ma... polluer ma chaîne, des gens qui allaient déjà polluer gros. Vas-y, faut qu'ils viennent sur ta chaîne et qu'ils spam euh, met ton euh... nombril. <rire> <rire> non, non, ou alors... Pray fort douche, près fort douche, gros wow, faut-sûr. Ou alors, euh, ça sent comment ton nombril, tu sais, genre. Oh damn, bon, mais toi, t'as des délires Non mais, t'es sérieux, c'est toi qui a commencé à m'en parler. On en parle ou pas Non, non, non. J'ai C'est toi elle, à... hein, ceux qui avait commencé à C'est toi qui commencé à Arrête, arrête. T'étais le premier à faire en mode... Euh... Ah le mec, est ce que tu me tournais là Putain t'es bon hein Eh, tout est bon Ah, ah merde, il retour Ah parce que vous avez dit des méchants tout à l'heure Ouais on était méchants, on était vilaines Vous savez que ça fait 24 minutes que j'enregistre Ah mais on le sait bien ah Oh non, ne dis pas que t'as enregistré la conversation qu'on était oui, avec... Euh... Oui. <rire> non mais ça on le savait bien de toute façon Ah ouais on le savait de toute façon <rire> D'arguer parce qu'il n'était pas sûr Non, non mais si on le savait gros. Bon. Non mais c'est quoi, c'est Nova 3, par contre, ça genre, Ouais, oh, mais, eh hey dégage. Ah, lui, il est un rank. Non lui, il était un rank, il fallait... Mais putain <rire> Bon, lui, on le laisse. Ton qui Mais, <rire> <rire> Ok, à ton kick. Mais putain, l'enculé Hugo et ses gros mots. Quand que je les en souviens, je vais les remplacer par des... Darkus. Darko... Vas-y, dis une insulte, euh, Darkus. Darkus. Oh, c'est vraiment une insulte que tu viens de faire. Ah Tu veux que je te dise une insulte Ok, vas-y. Prépare-toi, c'est la plus grosse insulte que j'ai jamais dit de ma vie. Hein. Vas-y, Darkus. Bon, ce soir, je mange. Tu manges quoi <rire> Ce soir, je mange mes morts. Un bon petit McDo <rire> <rire> hey, tu veux que je te Darkus Toi. <rire> hey, Par exemple, -moi là, juste tu vois, j'ai un micro. McDo de Sourasse, là. Hey, je mange J'espère juste dit. que le karama il va dit. frapper et que tu vas <rire> souffrir du vide j'espère juste que tu, que tu vas voir la chiasse Attends, tu bouffer ton putain de mcdo oh un nouveau ami non, bon. ah, Gaben bah, bah, là, oh c'est je... ton père je l'en sais tout de suite oh. <rire> bah c'était bien père waouh waouh waouh c'est quoi ce bruit ah, voilà. là par contre l'orange ton micro bro. sur le truc dans euh... le sérieux. Eh, l'orange tu nous entends Ouais, ouais, je vous entends. <rire> Damn. est ce que c'est un micro, <rire> <rire> oui, un micro <rire> il tour, Ouais, je sais, c'est mon PC, il est, il est un peu mort et j'ai pas de micro externe. C'est un PC portable, le micro, je pense. Bien Merci. vu, bien vu, bien vu. Tiens, je vais acheter une arme pour Darkos. Merci Larry. Darko, si tu fais un kill, je fais une vidéo réaction. J'ai croisé les doigts, je tiens à préciser. Ils sont en viso de suite. Allez, go, vidéo T'as bégayé donc ça marche pas. Ouais, mais non, J'ai croisé les doigts, de toute façon, je l'ai dit t'es Voilà. Rappelle-toi qui a fait une vidéo réaction Poisson d'Avril. Elle a fait plus de vues que toutes tes vidéos, gros. Normal, t'es un cancéreux. Normal, t'es un rageux. Vous êtes vraiment en train de faire un concours de. De beat Oui. Moi je parlais pas de bite mais je voulais parler de d'amitié etc mais bon lui il parle directement de bite ah Vous bon, comprenez Hugo mieux pourquoi il, il, a, il a pas eh, besoin de tout il, ça, il pense qu'à l'argent, il, il pense ouais, à Hugo acheter... Euh, il, il pense ah, à ton acheter ton des micro, toi <rire> Putain mais eh hey, vous êtes insupportable aussi, j'essaie de l'entendre et vous gueulez comme des sagots. Mais aussi, il a son micro de merde là Petit abonné euh, peut-être euh, sur ma chaîne... Non, non euh... je rigole l'abonné d'Hugo <rire> Alexis il est en sueur Oh bébé bébé sur B le... <rire> je suis en sueur gros à cause du micro de l'autre. Ouais, g... Et pourquoi il a chungun Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, là. Oh là, là. <rire> autre, Bien vu. <rire> ça c'était tellement le bien vu ironique, la sarcastique. tue le avant quand même. Oh. C'est un smurf, c'est sûr c'est un smurf. Oh, oh, oh, un oh, oh. Et ça s'appelle Severin. Hein. Ne vous inquiétez pas les gars. Là, oh. là, il est saucé. Là, il... oh, là en vrai, il. Oh, il bon, est... ouais. Ouais, là, en vrai, là, il se sent plus. <rire> mets... Il se sent tellement bien. Trop fort, Je vais te mettre dans mon top 10 des Ninja Diffuse. Ouais, es... oh, j'ai rien es... compris, mais on dirait ouais, qu'elle est dans le top 10 des des, des micros, gros. <rire> faire un photomontage de Hugo déguisé en Daredevil comme ça on en fait une emote